Good morning, tous. Aujourd'hui, le de Matawamandechai Ben Israq Tester David Ben Fortuna Mazal Fritna et Tamar bat Monique Assouline Nesusan. Si vous souhaitez aussi des une prochaine à la communauté éternelle. Nous de nous nous je traduis directement, deux femmes qui ont été prises en captivité, l'une nous dit qu'elle elle a certes été prise en captivité, mais qu'elle est restée pure, et l'autre nous dit qu'elle a été prise en captivité, et qu'elle est restée pure. Elles ne sont pas crues sur elles-mêmes, elles ne peuvent pas témoigner pour elles. Tandis que, au j'ai zo et zo, par contre, si une, si une témoigne sur l'autre, elle a dit Moi et ma copine, on est restés propres, on n'a pas été abusés. » Alors, dans ce cas-là, Are, et et Manot, elles seront crues. Soit, c'est très simple, on est sur le même principe que la méchante précédente, on a évoqué le sujet, donc du coup, le, une femme une femme qui a été prise en captivité, on soupçonne que les cap Je peux même dire captifs, c'est eux-mêmes, ceux qui l'ont prise en captivité, on va dire, eh ben, on, on, pourquoi C'est évident qu'ils vont les, les brigands, ils vont, ils vont abuser d'elle. Pourquoi pas, d'accord C'est leur manière de procéder, ils prennent l'argent qui appartient aux autres, prennent prennent ce qui tous les autres, pourquoi ne pas prendre la femme des autres aussi Au même titre, donc en fait, toute femme qu'on sait qu'elle a été prise en captivité, on soupçonne qu'elle a été abusée. Si c'est une femme de Cohen ça veut dire qu'elle a été peut-être... Euh, elle est devenue... Elle va devenir interdite à son mari, par exemple, parce que c'est sûr qu'elle a été violée. Sauf si il faut. Alors là, Bishwouya et Kelouch Hamim ont décrété que un témoin suffit pour nous dire qu'elle n'a pas été abusée. Alors, je refais un petit peu d'ordre. Tout d'abord, dans la Béchar précédente, on avait vu que si on n'est pas au courant qu'elle a été prise en captivité, c'est elle qui nous le raconte. Là, on la croit elle-même, parce que elle la à ça ou a pêché à tirer la bouche qui a interdit, c'est la bouche qui la même bouche qui permet. je crois. Si elle, elle t'apprend qu'elle a été prise en captivité, tu dois la croire sur tout ce qu'elle dit, même sur le fait qu'elle n'a pas été abusée. Si toutefois. On sait qu'elle était été prise en captivité parce qu'il y a des témoins qui ont vu partir. Alors là, il va falloir un témoignage qu'elle n'a pas, qu'elle est restée propre. Maintenant, ce témoignage, ce n'est pas la peine d'avoir de témoins qui viennent nous dire. Ça suffit même une personne, même un esclave, même une femme, qui peuvent témoigner, même un enfant, même, à condition que l'enfant ne vienne pas témoigner, mais il raconte ça de manière naturelle. Mais qui nous disent que elle était prise, prise là-bas. Quand elle était captive, elle pas, on n'a pas abusé d'elle. Maintenant, pour comment est-ce qu'on peut savoir Alors il faut juste dire qu'ils ne se sont jamais quittés par un seul instant. S'ils ont passé même un jour, chacune dans une cellule différente, par exemple, c'est fini, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé de l'autre côté, il n'y a plus de témoignage. Mais c'est du qu'on est, qu est resté constamment ensemble, et moi je sais qu'elle n'a pas été abusée, chacune elle pourra témoigner sur l'autre, et dans ce cas-là, ça marche, avec même un petit ridouche qui va être un petit peu évoqué dans la prochaine Mishnah, un peu plus en fait, dans Mishnah Khet, que même si finalement les deux le reviennent de captivité. Chacune elle a l'intérêt, peut-être peut qu'en elle, fait elles se sont mises de mèche, que chacune elle témoigne sur l'autre, et qu'elles sont en train de mentir. On craint pas l'Ochaïchinan les gomelins. D'accord Ça va discuter un petit peu plus loin, pas dans notre Mishnah, dans notre cas précis, mais en tout cas, est-ce que deux personnes qui viennent, moi je témoigne sur toi, et toi tu témoignes sur moi Alors, à part le fait que je suis un témoin qui peut témoigner sur toi, et toi tu es un témoin qui peut témoigner sur moi, mais si on témoigne mutuellement l'un sur l'autre, alors il y aurait lieu de craindre en théorie qu'on s'est mis de mèche pour en fait chacun il raconte sur l'autre comme ça. Et bien malgré tout, on ne craint pas ça ici, en tout cas, dans notre Michel d'accord. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de T'slacha qu'on tourne